Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo des vlogs euh, sur le projet que j'ai commencé il y a de cela un petit moment euh, ben, environ en même temps que ma chaîne, donc euh, bon, ce serait pour vous le présenter euh, Bon ben, on va commencer tout de suite Donc euh, en fait c'est le projet, donc si vous avez suivi les premières vidéos qui ont les deux premières on qui sont sorties sur euh, les tutoriels pour apprendre à faire avec les évidemment. Euh, je vous en ai un petit peu parlé et, euh, donc du coup je travaille sur un, un espèce de jeu hein, sur un petit jeu tout simple vraiment pas compliqué pour commencer et donc j'ai développé euh, via euh, le tutoriel de Cinematrix. Un début de jeu, donc avec un inventaire. Bon, tout n'est pas encore très bien fonctionnel, un inventaire n'est il y a un tas de choses qui me manquent. Et donc, je me suis basé un petit peu sur ces développes pour créer la continuité de mon jeu. Donc, j'ai créé euh... quelque chose pour créer des entités, un petit logiciel, une petite application. Donc, ce petit petit creator basé sur LWJL3, hein, exactement le même moteur de rendu que, mon euh, jeu, hein. Donc, pas très compliqué, c'est juste quelque chose, c'est juste un petit logiciel pour créer des entités qu'on va être ensuite importer au jeu, mais donc, on n'est pas encore disponible, chaque chose en son temps. Donc, par exemple, je vais rajouter une fonction. juste, je vous montre très rapidement, donc, là, l'interface est relativement similaire, hein. Ça ne servira à rien, puisque de manière on a une map. Vous voyez, tout ça, euh, si vous voulez plus de détails, évidemment, je vous expliquerai hein, comment fonctionne ce logiciel. Euh... Voilà, ensuite on ajoute un petit collision, une petite collision entre les choses. Euh... On, on ajoute l'objet, donc là l'objet est rendu. Donc faites attention de bien ajouter tous les composants avant d'ajouter le... le collision, le collision. Les euh, par dessus les autres et rendu par dessus euh, notre objet euh, des Donc le ring ne doit jamais être en 4 il me semble, 0.5 7, 7. 7 euh, euh, est pas mal. Et donc après on peut, on peut voir si n'y a rien qui Donc là on va continuer. Ici hein. on va ajouter 5 euh, particules, parce que c'est une particule. Une, une plumière. Et, et voilà, donc là quand on change, et quand on change de composant, il n'est plus rendu après les Donc On il va falloir que pour trouver une on peut être rond. donc c'est une que quelque chose que je n'ai pas fait alors les couleurs, il y marqué X, Y, Z, évidemment c'est R, G et D. Bon, j'utilisais quelque chose de... à chaque fois. J'utilisais à chaque fois le même objet, hein, c'est juste... là c'est la position, là c'est la l'atténuation. Donc, euh, ben la position, on est à 7, c'est On va 7, c'est pas mal. Ensuite la couleur, on, met la ouais, on en fait pas, est à c'est pour gauche. On ne peut pas faire Donc là on définit notre animation, bref je définis c'est tout ce que Pour euh, des trucs animés, évidemment on veut ajouter des composants qui ne pas faire jamais animer dans le jeu. Euh, là les composantes il est encore en phase de développement, tout n'est pas encore fait. Et, euh, la partie particule component, juste pour montrer, elle ne va pas fonctionner parce que c'est pas un objet animé, évidemment il y a un peu mal de fichiers pour un objet animé. La particule component, je vous montre un peu cette forme, donc voilà, quelque chose de... On choisit la texture, on définit le nombre de textures qu'il y a dans le fichier, en... en ligne ou en colonne, donc la, la texture est de la carré, carré. attention, très important, si c'est pas carré, ça ne fonctionnera pas, le logiciel va ils sont définis la vie, la vitesse, l'échelle de la particule, le nombre de particules par seconde, la gravité et comment ça peut être. Si vous avez différentes formes d'apparition, de, de, en un cercle, en ligne, en point et en sphère. Et puis voilà, après il manque aussi deux petites options que je n'ai pas encore ajoutées. Et du coup le component, vous pouvez le voir, il n'y a rien, vous voyez, il n'y a rien parce qu'il s'affiche juste Évidemment vous pouvez zoomer dézoomer. Voilà. Donc bon euh, voilà, ici si vous avez aussi quelques petites options. Après il y aura un petit truc d'aide. Donc voilà, c'est donc le dossier de sauvegarde, évidemment, cela absolument à définir. Euh, ces deux là ce sont deux dossiers euh, en option, mais bon c'est bien mieux de les définir hein, parce que ça nous permet directement d'aller sur le répertoire qui nous intéresse. En option validée, ou pas fois, deux deuxième validé, ça registre comme ça. Et puis après vous bon, fait exporter. Évidemment si vous essayez d'ouvrir, voilà, il n'est pas encore disponible. Euh, ensuite, quand on exporte, donc là, bon, ça va être n'importe quoi. Et derrière, on va 2, je crois que j'avais déjà exporté maintenant. On sauvegarde. Ensuite, on va dans notre dossier de sauvegarde, qui est juste ici. Et vous voyez, il y a différents composants qui ont été créés. Donc, moi, en l'occurrence, c'est celui-là, parce qu'on va avoir la date. Euh, au niveau des entités, on a, oui la lampe je l'avais déjà créé. Bon, là, j'ai mis une 2 parce qu'il y a les composants qui n'ont rien à ici. Donc, je ne peux pas C'est bien dalo Ça sera réglé, évidemment. Donc là, la lampe, c'est le même modèle, mais bon, on une le deux, voilà. Euh... Ensuite, au niveau des textures, les particules sont enregistrées avec un data. Entité, donc là, vous avez plein de trucs. Donc là, le barrage, c'est des trucs. Les data, donc c'est encore une fois les data des textures. En fait. Les textures, comment elles sont faites. Les normal maps. Les spécimens. Les spécimens, c'est les extra maps. Oui, il y a fort rouge travers, ça je vous expliquerai si vous le voulez, j'espère que vous avez apprécié vraiment. Bon. en tout cas, euh, je vous souhaite une agréable journée, et puis je vous dis à la prochaine, allez, à plus